faire des listes nous allons effectuer un peu la même méthode que pour les étiquettes nous allons dans nouveau étiquette ici il y a les différents champs que j'ai présélectionnés, donc ça va être la même méthode que pour étiquette et dans format nous mettons un écart vertical de 21 cm qui est donc la largeur d'une page la largeur des étiquettes nous allons les mettre à 21 cm, une hauteur de 2 cm, et nous demandons à tout avoir sur une seule colonne, ce qui fait que nous n'aurons pas plusieurs colonnes par ligne, mais qu'elles s'enchaîneront les unes derrière les autres. Nous pouvons indiquer le nombre de lignes par page. Et ici, nous avons donc 21-29-7, le format classique d'une page. En cliquant sur nouveau document, nous voyons que nous avons bien tout, toutes les, les listes, la liste en fait, avec les adhérents qui vont se suivre les uns derrière les autres. Pour voir ce que ah, cela va donner, nous cliquons sur imprimer. Nous sélectionnons donc tous les champs, et nous imprimons dans un fichier plutôt que directement dans l'imprimante afin d'avoir un aperçu, et nous cliquons sur OK. Nous, en nous enregistrons ce document, et si on va voir dans le document qui a été créé, nous voyons que nous avons bien la liste des personnes les unes derrière les autres.